Bonjour le peuple, comment qui va Je me présente, je suis Hamza, alias Hamzouli ou Papa Poule pour ceux qui veulent. J'ai décidé de créer ma chaîne YouTube de papa, dans laquelle je parle des différents moments de paternitude, de paternation, enfin bref, des comment que je fais en tant que papa. Je n'ai pas défini de durée de vidéo, je veux faire en sorte de pouvoir développer mon point de vue correctement sans que ça devienne trop long. Je pense faire des vidéos sur les différents moments de la vie de bébé. Et d'autres qui seront thématiques. Dans ces vidéos, vous allez voir notamment des réflexions posées. Dis donc Des jeunes femmes. Toi, le mal, tu t'allonges sur le lit, tu me fécondes et tu termines la comaille Des mignons petits bébés. <rire> et enfin, de charmants papas. Pas un ben, mois, quoi. Alors, comme vous l'avez compris, ce sera sur le ton de l'humour dans la mesure du possible. Parce que c'est mon style. Mais ce n'est pas une chaîne humoristique pour autant. J'espère vous retrouver dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution de la chaîne. Sur ce, hasta la pitchou!